Nous avons commencé à, à livrer l'application de capture avec une livraison continuelle et c'est très excitant. On, on va en parler un peu plus tard. Et nous avons de nouvelles fonctionnalités que vous pouvez essayer. Dans votre serveur, vous pouvez tester certaines fonctionnalités y compris le tracker dans l'application de capture. Donc, par rapport à la stabilité et à la performance, pour commencer, sont des choses j'ai une diapo il y a quelques chiffres qui qui de, des instances de Covax les des campagnes les campagnes de vaccination contre le Covid et nous ont vraiment nous poussé, nous ont poussé à nous focaliser sur le tracker et nous avons de nouvelles directives nous avons beaucoup appris avec les, les grandes campagnes de vaccination nous avons renforcé le système. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut vraiment que vous restiez à jour parce que les, les, les versions les plus récentes sont plus performantes et c'est important de vous mettre à jour. Nous vous conseillons, nous vous conseillons de rester à jour et idéalement, d'essayer d'être proche de, de la version 2.38. Il y a un document qui a été créé pour vous guider de manière pratique et par rapport à la manière dont vous pouvez avoir la meilleure performance avec l'installation du traqueur. Il y, aura, il y aura une session un peu plus tard, cet après-midi, qui va, n'est-ce pas, vous faire parcourir, et c'est directif, c'est un document qui est très intéressant, il est court et concis, et c'est basé sur les leçons qui ont été tirées l'année passée. Voilà, c'est une bonne ressource, et il y a un lien dans la diapositive. Donc, les améliorations concernant les listes de travail, c'est l'une des fonctionnalités que nous aurons essayé de mettre en place dans les passé il y a d'abord les listes de travail dans les unités d'organisation maintenant c'est possible au lieu de sélectionner une unité d'organisation par exemple vous avez l'option ici pour voir tous les notions qui sont accessibles pour toi je, je peux par exemple vous pouvez avoir accès non seulement en une seule unité d'organisation comme c'était le cas avant, mais à plusieurs. Là, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau des filtres, vous pouvez maintenant utiliser des listes de travail qui, n'est-ce pas, se aussi sur l'attribution des événements. Je peux mettre en place une liste de travail qui montre tout enfant et qui, que je dois aider. Je vais mettre en place une liste où il n'y a pas de tâches pour telle ou telle personne. Une autre chose par rapport à la liste de travail, c'est la liste de travail de tracker. Je peux maintenant partager la liste avec les autres utilisateurs. Je peux la sauvegarder avec un nouveau nom. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur les trois listes de travail standard, les trois boutons. Vous allez trouver dans les applications de capture, mais elles sont encore là. Mais dès que je regarde ça, vous allez voir que les deux listes ont été, les, les trois listes ont été enlevées. Lorsque vous commencez à utiliser la liste de, de travail, c'est important d'avoir votre propre liste et non les listes, les trois listes standards. Donc, c'est plus utile d'avoir votre propre liste. En parlant de votre propre liste, si je mets en place une nouvelle liste ici qui s'appelle « Assign to me » ou « Attribuer à moi », voilà la seule liste que je vois maintenant. Je peux partager cette liste avec les autres utilisateurs, je peux la partager avec Child Health Tracker et m'assurer que les membres puissent voir la liste. Donc, c'est maintenant partagé. Nous savons que c'est un processus central. Donc, il faut déjà tenir en compte les, les procédures de travail. Alors, maintenant, par rapport aux améliorations de règles et de programmes, je vais parler brièvement de, de trois améliorations. Spécifiquement, d'abord, le, le type de valeur de données. Donc, c'est un peu technique, mais pour les personnes qui ont fait les règles de programme avec on fait des calculs et on utilise une valeur de calcul. Il y a un type de données pour ces variables. Le type de données est nécessaire pour la, la validation et ça va affecter les fonctionnalités dans une certaine manière. Il y a une différence entre ajouter 2 plus 2, et 2 prime et plus 2 Donc, il y a une différence. Une autre amélioration, c'est le, les, les chiffres les données G, GS1. Maintenant, en a parlé, je vais brièvement y revenir. Je vais ouvrir un de ces dossiers. C'est une version modifiée du programme enfant. Nous sommes en train d'entrer le numéro bcg qui est une des propriétés du vaccin. Vous pouvez entrer, vous pouvez entrer ça manuellement, mais nous savons, que, nous savons que si vous avez un téléphone version Android et que vous avez un cas d'utilisation où vous êtes capable de scanner... Et les codes sur votre téléphone hein, où vous serez capable, capable d'entrer les chiffres de données ou les data matrix. Et le texte, c'est le code QR qui est marqué à scanner sur le téléphone Android. Vous voyez qu'il y a un, une règle de programme qui extrait le, non, le numéro. Euh, GTN Donc, le numéro GTN est extrait avec une règle de programme. Donc, la règle de programme, voilà à quoi ça, ça ressemble. Nous avons fait une. Nous avons mis en place une règle qui est simple. Vous voyez ici, dans ce champ, ça, con, ça contient une valeur. Maintenant, nous mettons en place une nouvelle fonction et le premier paramètre, c'est ce que nous allons extraire. Avec le même code, nous pouvons extraire pas mal de choses et c'est très, c'est très, c'est très intéressant ce que vous avez un téléphone et que vous pouvez scanner le code. Et la dernière amélioration, c'est la validation de la règle du programme. On avait ça avant, mais cette année, nous avons ajouté la dernière partie, qui est la validation de l'action de la règle de programme. Je suis en train de définir ça ici. Si je change quelque chose, la validation est lance. J'ai changé une seule lettre dans la variable. Dans la variable maintenant, ce n'est plus valide. Et vous avez maintenant le message d'erreur en bas. Lorsque je règle ce problème, voilà qui s'est validé. Nous espérons que ce sera maintenant facile d'éviter ce genre d'erreur qui pourrait, n'est-ce pas, vous prendre beaucoup de temps avant de les résoudre. Une autre chose à mentionner, nous avons l'option d'envoyer les notifications sous forme de HP calls. Je ne vais pas donner plus de détails, mais c'est une, une intégration qui a été vraiment utile Dans beaucoup d'endroits. Vous pouvez utiliser une règle de programme ou une, une notification de programme. Et ça va maintenant euh, euh, enclencher des fonctionnalités. Ça va enclencher des fonctionnalités. Nous, avons... Nous avons la description ici que vous voyez. C'est comme une icône d'information ici. Donc, c'est une nouveauté. Si c'est une description d'éléments de données, vous allez voir cette icône ici. Maintenant, l'application la de capture est maintenant en livraison continuelle. Ça veut dire que vous pouvez, n'est-ce pas, mettre à jour l'application de façon séparée du, du logiciel. Ça veut dire que nous pouvons livrer, les, pas, les, les différents réglages plus rapidement. Nous pouvons, n'est-ce pas, faire des améliorations, vous donner des nouvelles, de nouvelles fonctionnalités, fixer des problèmes avec votre propre programme et notre propre programme. Je vais maintenant aller au niveau de la gestion de cartes. Voilà ce standard avec dhs 2 Ce sera la même chose avec vos ordinateurs si vous essayez de le faire vous-même. Vous avez que les applications principales sont là. Il y a l'application Capture. Vous voyez les différentes versions de l'application de Capture. Vous pouvez installer n'importe quelle version. J'ai eu peur, ce que j'étais en train de préparer, n'est-ce pas, euh, la démonstration. Et j'ai vu une nouvelle version. Mais je l'ai testée un tout petit peu avant de venir. Donc, euh, donc le test est, euh, le régime de test est maintenant différent. Nous faisons plus de tests qu'avant. Donc, euh, toutes les versions doivent d'abord être et testées avant. Euh, je vais maintenant tester, n'est-ce pas, la dernière version. Vous voyez que c'est maintenant installé. Si j'ouvre maintenant l'application de capture, ça, ça charge, ça prend quelques secondes. Bien sûr, il y a une nouvelle fonctionnalité en haut. Je suis très heureux de vous la montrer. Et c'est lorsque vous, vous aurez la version 2.38.0. Il y a une option pour essayer, n'est-ce pas, le tracker dans l'application de capture. C'est une option euh, qui est disponible pour les les utilisateurs administrateurs qui peuvent, faire, qui peuvent apporter des modifications ou les super utilisateurs. Si vous cliquez, cela veut dire que nous allons commencer à utiliser la nouvelle application de capture de son programme au lieu de l'ancienne version. C'est pour tous les utilisateurs, il y a eu une discussion vraiment intéressante là-dessus. Si on peut utiliser ça dans les petits groupes, mais maintenant, cliquez, cliquez dessus, je vais dire que c'est tous les utilisateurs qui vont opter pour cette version. Si vous voulez l'utiliser seul, n'hésitez pas à me contacter, je pourrai vous aider. Vous aurez ce message par rapport à cette fonctionnalité que vous allumez, ce que vous cliquez dessus, bien sûr, c'est en cours de test. Et je vais continuer. Il y a aussi l'option de quitter, en bas. Tout administrateur, tout administrateur P, n'est-ce pas, et quitter et retourner en arrière. Donc, lorsque vous cliquez, il y aura le nouveau tableau de bord pour l'application de capture. C'est un tableau de bord, le tableau de bord que vous voyez, c'est, n'est-ce pas, un tableau de bord qui montre toutes les fonctionnalités de la nouvelle RR et de la nouvelle, autant pour moi, et application de capture. Vous voyez le, le profil ici. Nous pouvons changer pas mal de choses. Les attributs. Ici, nous avons un espace. Euh, l'inscription, au niveau de l'inscription, vous pouvez interagir avec euh, les différents éléments ici. Et voilà euh, l'aperçu ici. de l'application de capture. Je vais ouvrir la première phase. Nous avons déjà vu dans l'ancienne version, lorsque nous ouvrons ici, lorsque nous ouvrons un événement. Ce n'est pas dans le mode d'éditer. Il faut, il faut cliquer sur «éditer » pour pouvoir changer des choses. Vous voyez, les règles de programme sont là. Et donc, tout devrait marcher de la manière... Et je vais retourner au niveau des phases d'événements et vous montrer nos événements. Il y a des actions ici en haut qui ont l'objectif de contenir les actions que vous devrez, n'est-ce pas, euh, qui devraient euh, contenir les actions que vous, vous allez faire, vous comptez faire. Vous voyez, par exemple, on n'a pas encore programmé ceci. Je la programmation. Il y a un, un certain nombre de choses que j'aimerais vous partager. Nous avons aujourd'hui des informations par rapport à la date que vous avez suggérée pour la programmation. Maintenant, c'est, n'est-ce pas, euh, le 3 juin, plutôt le 6 mars. Et je ne peux pas, plutôt, je peux changer cela. Est-ce que je change? Voilà, il y a une information qui tombe sur ce changement. Mais ça montre qu'il qu y a un retard. Je peux ajouter quelques fonctionnalités pour régler cela en se basant sur la règle du programme pour que ce soit, euh, ce soit pas trop surchargé. Peut-être que il sera important d'essayer de de rester proche de la date prévue avant. Il y a également cette autre information sur le, nom, le nombre d'événements programmés dans l'unité d'organisation. Ça, ça peut vous aider à éviter de programmer plusieurs personnes le même jour. Par exemple, nous avons aussi ajouté des, des commentaires. Vous pouvez ajouter des commentaires, programmer ajouter des commentaires pour bien sûr fournir plus d'informations. Si par exemple, il y a des informations que vous aimeriez fournir ou ajouter à cet événement de programmation. Et voilà, vous ajoutez un commentaire. On peut basculer entre rapport et programme. Vous pouvez programmer les choses comme vous voulez. Vous pouvez aussi basculer vers rapport. Ça va vous montrer, n'est-ce pas? Le formulaire où vous allez entrer les données, je vais, je vais cliquer et puis il y a une chose à signaler dans cette nouvelle application de capture, c'est que nous n'avons pas encore envoyé ceci au niveau des serveurs. Vous pouvez cliquer et en ajouter les données, mais rien n'est envoyé au serveur comme c'était le cas dans l'ancienne version. C'est l'un des problèmes de performance que nous avons. Chaque fois que vous entrez des, des choses dans les champs, il y a un appel au niveau du serveur qui doit normalement euh, sauvegarder les valeurs. Mais ici, rien n'est sauvegardé au niveau du serveur. Pour sauvegarder, il faut faire un choix entre hein, finir l'événement ou sauvegarder l'événement avant de terminer. Donc, nous allons cliquer ici et envoyé au serveur, c'est plus efficace que dans l'ancienne version. Nous espérons que la qualité des données pour sera meilleure, parce que nous forçons les utilisateurs de faire la sélection entre terminer ou enregistrer ou sauvergarde avant de terminer. Je vais cliquer sur terminer. Nous pouvons, avoir, nous pouvons voir l'événement ici, et voilà. C'est la fin de ma présentation, je vous remercie tous.